Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien et aujourd'hui après plusieurs demandes et d'ailleurs par rapport à une demande d'un abonné qui va se reconnaître quand il verra cette vidéo il voulait donc savoir si avec le Google Home et le Chromecast le Chromecast en collaboration avec le Google Home. Alors, qu'est-ce que le Chromecast Le Chromecast est une clé HDMI qui va pouvoir transmettre des informations avec le Google Home. Et vous allez pouvoir donc, grâce au Chromecast brancher à votre téléviseur, regarder Netflix, écouter la radio, écouter la musique, déclencher votre téléviseur via YouTube. Il faut que votre téléviseur soit équipé du HDMI, une fois branché. Vous paramétrez votre Google Home avec le Chromecast. A les... tout de suite donc pour la suite de la vidéo. Alors Oui, on a la possibilité de gérer YouTube, Netflix. On a la possibilité de gérer de la musique, de la radio. Et tout ça à partir de votre voix. Grâce au Google Home, vous allez mettre tout ceci sur votre téléviseur. Et vous allez même pouvoir, si votre téléviseur est éteint, l'allumer simplement en le commandant à la voix lancer un feuilleton sur Netflix, de faire une pause, de baisser le son, de reprendre la lecture, etc. Tout simplement, on va lui lancer la commande OK Google. Regardez sur YouTube Salon. D'accord, voici des vidéos YouTube recommandées pour vous sur Salon. Voilà donc, comme vous pouvez voir, la télé était éteinte. Et grâce au Google Home, on a pu l'allumer et directement aller sur YouTube. Ok Google, suivant. Comment c'était C'était génial. Oui, t'as fait quoi Ok Google, pause. Voilà, comme vous pouvez voir, on gère l'intégralité de YouTube à la voix. Par exemple, ok Google Regardez Steven sur YouTube Salon. D'accord, je mets Steven à partir de YouTube sur Salon. Salut à tous, c'est Steven et je vous avais déjà parlé des meilleurs micros, des meilleures caméras que je vous conseillais. Pour voilà, comme vous, vous pouvez, pouvez voir, simplement à la voix, on peut vraiment regarder toutes les vidéos sur YouTube sans problème, ainsi que écouter les, les musiques, etc. Ok Google, et... regardez Jojol sur YouTube Salon. D'accord, je au jol à partir de YouTube sur Salon. Salut les amis, je suis très, très content de vous retrouver dans cette vidéo. avec okay, Google, regardez Thibaut InShape sur YouTube, YouTube Salon. Moi, une enceinte sans fil qui était équipée de Google Assistant. Et eh bien ici, c'est également... Ok, je mets Thibault InShape à partir de YouTube sur Salon. Team shape, que vous allez bien. Shape voilà, comme vous pouvez voir, on peut vraiment jongler, mettre des et pauses. Ok Google, avancez de 10 secondes. Pousse, pas pour mais et la nouvela, la la ok Google, pause la gestion de YouTube, l'allumage de votre téléviseur instantanément, simplement lui demandant. On peut aussi mettre, par exemple, les radios, sans problème. On va lui demander, OK Google, écoutez RTL2 sur Salon. Je mets RTL2 en streaming à partir de TuneIn sur Salon à la force de mes bras, seul contre les dieux, perdu dans les marais, dans une... Ok Google, pause. Voilà, comme vous pouvez voir, tout est gérable via la voix grâce au Google Home et le Chromecast. Il marche en relation par Wi-Fi, donc il faut être connecté sur le même réseau et vous avez la possibilité de gérer si vous avez un abonnement Netflix, sans problème, gérer tout ceci à partir de votre voix. On peut aussi avoir un abonnement, par exemple, Deezer au Spotify et directement écouter toutes ces musiques sur votre télé. L'avantage de ceci, c'est que si vous avez un home cinéma à la maison, vous allez bénéficier du son du home cinéma, ce qui est vraiment pas négligeable en termes de son. On va, par exemple, écouter. OK, Google. Écouter Johnny Hallyday sur Deezer Salon. Bien sûr, je mets Johnny Hallyday à partir de 10h sur salon. A toi mon amour. C'est toi mon Ok Google. Écoutez le roi soleil sur 10h salon. D'accord. Je mets le roi soleil à partir de 10h sur salon. Google pause. Vous voyez donc tout est gérable via la voix, vous recevez un coup de fil, on peut mettre la pause pour ensuite reprendre et tout ceci sur la télé. Donc ça veut dire à distance, vous pouvez faire des travaux dans la maison et gérer votre écoute sans problème au niveau de votre Chromecast et de votre Google Home. Beaucoup de fonctionnalités avec ce Google Home et depuis quelques jours les mises à jour s'intensifie. D'ailleurs, je vous fais une vidéo à chaque fois que je vois une mise à jour sur le Google Home. Je vous fais profiter de ces mises à jour. J'espère que les vidéos vous plaisent. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à partager cette vidéo et surtout, à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait. On va donc pouvoir lancer aussi des vidéos sur YouTube de clips. Par exemple, on va lui demander... Ok Google, écoutez Soprano... « Voulez-vous écouter ce contenu sur l'appareil salon ?»« Non. »« Pas de problème. Voici Soprano sur Deezer. » Et comme vous pouvez voir, on peut aussi éventuellement laisser la télé en stand-by pour passer directement sur le Google Home. Ce qui veut dire que sur la télé actuellement, on a toujours le Roi Soleil en attente et on a le Google Home qui lance la musique sur Deezer. C'est vraiment très efficace et très rapide. On va pouvoir relancer par exemple. Ok, Google, regardez Soprano sur YouTube Salon. D'accord, je mets un mix YouTube intitulé Soprano sur Salon. Suivant Ok Google Mets le son à fond Ok Google Regardez Christophe Mahé sur YouTube Salon Ok, je mets un mix YouTube intitulé Christophe Maé sur Salon. Ok Google, baisse le son. Ok Google, pause. Voilà, donc on m'avait demandé aussi si une personne non voyante était capable de gérer le Google Home avec le Chromecast via la télé, et eh bien comme vous avez pu entendre et voir, sans problème, sans voir, une fois que votre Google Home est correctement paramétré, vous allez pouvoir écouter de la musique, des radios, du YouTube, vraiment tout sur votre télé et sur votre Home cinéma si vous en avez un, ou une barre de son, et comme ça, vous allez bénéficier d'un son vraiment efficace. On peut, par exemple, lui demander, OK Google, écoutez Chéri FM sur Salon, je mets chéri FM en streaming à partir de TuneIn sur salon. Ok Google Store. Comme vous avez pu voir, le Google Home est capable de gérer par le biais du Chromecast, qui permet de se jumeler avec votre Google Home et grâce à la combinaison des deux, vous faites fonctionner votre télé avec vos émissions préférées, vos clips préférés sur YouTube, vos stations de radio préférées, ainsi que votre musique préférée sur Deezer, si vous avez un compte Deezer, Spotify, si vous avez un compte Spotify. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu, et surtout qu'elle vous aura donné envie de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait, de liker si là aussi vous ne l'avez pas déjà fait, car c'est important de pouvoir mettre un petit pouce bleu en bas de cette vidéo, pour faire monter la chaîne au niveau de YouTube. Merci à vous et à très bientôt donc pour une prochaine vidéo. Salut à tous!